C'est parti! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, émission radar numéro 103, donc du dimanche 10 mai 2020, euh, intitulée Déconfiture. Alors, déconfiture en un seul mot. Euh, voilà, même si sur l'affiche, on a une couleur qui fait assez chimique, euh, avec une étiquette ce qui a marqué. Euh, confiture de Covid-19. Voilà, donc euh, des confitures bien sûr, c'est par rapport à ce qui nous est promis demain, c'est-à-dire euh, la phase de déconfinement dé dé euh, avec euh, une zone rouge, une zone verte, avec euh, aucune, aucun, aucun petit morceau de vert dans le rouge et aucun petit morceau de rouge dans le vert. Voilà, à partir de trois indicateurs, et en fin de compte, ça, ça, ça nous donne une espèce de, de carte colorée surréaliste, avec une majorité de verts, qui, qui a l'air d'être euh, euh, l'écosocialisme macronien et en marche. Donc euh, les trois quarts de la France sont vertes. Merci euh, Monsieur Emmanuel Macron. Et puis le reste, ben, c'est les rouges, c'est les irrécupérables. Je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes là-dedans. Euh, c'est des gens qui n'ont pas grand, compris grand chose à ce qui se passait et qui, bah, qui méritent bien quand même de tomber malade à mon avis. Donc euh, j'ai peut-être pas tout compris mais normalement l'école est, est restée obligatoire en France mais en fonction du bon vouloir des maires par rapport euh, au... enfin j'ai rien compris. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer des choses que je n'ai pas comprises et qui, je pense, de toute manière, sont incompréhensibles. Voilà. La seule chose que j'ai comprise, c'est que contrairement à la grippe, la récession mondiale, elle n'est pas saisonnière. Hein. On est bien dedans, elle va continuer. Et à ce niveau-là, les, les, les grosses entreprises du CAC 40, elles, elles tirent super bien leur épingle du jeu en France. Donc, le groupe Orange fait de gros profits. Et même, ils ont trouvé le moyen de, de développer un logiciel pour faire euh, du flicage, justement dans le cadre du COVID-19, pour euh, suivre à la trace le, le, le, le, bon, le bon citoyen euh, qui saura se faire euh, qui une sérologie, qui une PCR, pour savoir euh, qui, qui a été touché ou non par euh, le coronavirus, pour pouvoir après éventuellement peut-être rendre un vaccin ou un traitement. Euh, Obligatoire, mais ça il va falloir euh, être extrêmement confident là Donc, sur le site de vous, alors qui Ah oui, c'est vrai, en anglais, en français ça serait qui Mais vous, c'est World Health Organization, donc en français le site de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui nous apprend que tous les ans, la grippe saisonnière tue en moyenne, dans le monde, 150 000 êtres humains. Voilà. Le site de la FAO, donc la Agriculture Organization, en français, le site de l'OAA, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, nous apprend que tous les ans, la faim tue 9 125 000 êtres humains. Alors, les personnes en permanence sous-alimentées sont estimées à 799 millions. Malheureusement, ce chiffre est en augmentation permanente. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2020, le Covid-19 dashboard by le Center of Systems Science and Engineering à John Hopkins University nous apprend que le Covid-19 a tué 279 892 êtres humains. Roger, voilà. je me permets de t'interrompre. On a déjà un petit commentaire. Alors, je ne pense pas que ça vient de France. C'est Pina dit au radio qui nous fait un petit « Ciao, radio anarchiste ». On a Renaud Jean-Pierre qui nous dit « Bonsoir Géronimo, grand chef anarchiste ». Voilà. Voilà, bon, ce qui prouve que Radar est bien interpopulaire, parce que je préfère dire interpopulaire qu'international, vu que je ne me considère pas comme, comme étant euh, français, mais comme étant un résident, euh, un résident des territoires français, euh, qui effectivement est considéré par l'État français comme français tout simplement parce que j'ai des papiers d'identité français mais c'est pas les papiers d'identité qui font de nous un, un français, un italien ou un guatemaltec donc par contre il y a autre chose que, que, que l'on sait de manière certaine donc, il faut quand même travailler sur ce qui est certain le taux de mortalité en cas de contamination en France il est de 14,98% alors qu'il est de 4,40% en Allemagne c'est-à-dire qu'il y a un rapport de plus de trois fois inférieur en, en Allemagne, quand on est contaminé, on a plus de trois fois moins de chances de mourir du Covid-19. Alors pourtant, c'est la même souche virale, et on a la même appartenance à la gouvernance financière et privée qu'est l'Union européenne. Donc, je sais que là, j'ai besoin d'explications, parce que moi, je n'explique pas ces différences. Donc, c'est là où, je, où on pourra revenir de manière humoristique à cette zone rouge et cette zone verte, à cette carte où il y a tout, toutes les régions du nord-est qui sont rouges et tout le reste, les, les trois autres quarts qui, qui sont verts, bon, je vais pas revenir dessus, j'ai dit, dit ce que je n'en pensais pas au début de l'émission parce que je pense qu'il n'y a rien à en penser. Par contre, euh, par rapport à cette espèce de passeport intérieur des 100 km où d'une certaine manière si tu agis euh, pour la libre circulation des marchandises et des capitaux, eh bien, il semblerait que tous les déplacements seront dérogatoires et que tu puisses même prendre l'avion, le, le train, euh, même à travers l'Europe. Alors que eh bien, euh, si tu désires euh, militer pour euh, te défendre par exemple contre l'installation euh, dérogatoire d'une antenne 5G à côté de chez toi, eh bien, si l'antenne se trouve à 100 km, on, on fera certainement un bon samaritain muni d'une matraque et peut-être d'une bombe à fragmentation ou de, de désencerclement qui saura t'apprendre à vivre, euh, je dirais de manière citoyenne, c'est-à-dire en laissant, en laissant faire les entreprises, car, car aujourd'hui, c'est bien de ça dont il s'agit, la libre circulation des capitaux et des marchandises est prioritaire, sur la liberté de circulation des personnes. Et donc, on voit bien que nous sommes moins que des biens matériels ou des services, et, et, et ça, c'est de manière euh, complètement euh, décomplexée, et aujourd'hui, déconfinée. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si euh, Daniel Clément Cornu euh, nous entend et nous écoute, mais sinon, il, il peut se connecter, je lui ai envoyé le lien, parce qu'il voulait me communiquer des informations par rapport au lycée autogéré de, de Paris, donc qui se trouve à, à vaud dans le gardien. Donc je ne vais pas vous en parler, moi, vu que je ne sais pas exactement de quoi il veut nous parler. Et sinon, je tenais quand même à préciser euh, que notre ami André, euh, qui nous aidait tous les jeudis par rapport à nos présences pour euh, libérer des, prisonniers, euh, des jeunes prisonniers politiques saoudiens dans le couloir de la mort, eh bien on est sans nouvelles d'André Philippi, et donc s'il y a une personne qui regarde l'émission Radar qui pourrait nous donner des, des nouvelles de notre ami Andréi qui est euh, malheureusement sans domicile fixe et c'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais bien que notre ami David euh, ouais, nous, nous essaye de joindre notre, notre groupe Skype la discussion, je vais Marc. envoyer le lien sur Facebook pour qu'il nous parle justement de, euh, de ce non fond. non on fait ça par Messenger pour, pour toutes les non, pas du à tout le monde. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu marques je... Non, j'ai perdu le contact avec Pierre. Donc je viens oui. de relancer la communication à, à travers Messenger. Il est juste un peu troublé parce qu'il croit que c'est un coup de fil. Mais c'est Messenger que j'ai lancé. D'accord, ok. Et donc là. Ce qu'on a vu avec Pierre c'est qu'on va voir Pierre en audio, et si la communication Messenger revient sur le portable de Marc, eh bien on aura aussi Pierre Merechkovski en, en vidéo eh, qui pourra nous lire un de ses textes. Donc j'en reviens à andré donc andré Philippi, euh, bah, qui est, euh, allez, il est italien comme moi, je suis français, vu que c'est un terrien, mais euh, il était SDF sur Paris, il a participé.. Bah, au mouvement des Gilets jaunes, lui Nuit Debout, euh, et euh, il s'était fait tabasser euh, par la police, parce qu'il dormait, il essayait de dormir au sec et au chaud dans un, dans un parking. Et il s'était fait voler toutes, toutes ses affaires, voilà. Et voilà, euh, ben depuis que euh, nous, nous ne pouvons plus nous réunir place de la République à cause du confinement. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, j'ai envoyé jeudi dernier. Euh, à la préfecture une demande pour le 14 euh, mai vu qu'on sera plus en confinement et je n'ai toujours pas de réponse donc je ne peux toujours pas vous dire si euh, notre demande euh, sera accordée ou pas je n'ai pas de réponse de la préfecture de police de Paris alors il y a autre chose que j'aimerais dire parce que euh, le 30 mai euh, 1431 j'attends. Il y, a, il y a un son et un souffle énorme. Je ne sais pas d'où il vient. Marc euh, C'est probablement mon ordi, mais je ne peux rien y faire. D'accord. Donc, le, le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive. Euh, on prétend que son cœur est retrouvé intact dans les cendres du bûcher, alors sans que la préfecture de Rouen ne trouve aucune trace d'amiante. Hein. Elle est béatifiée en 1909, c'est-à-dire à la veille de, de la Grande Guerre, donc du grand carnage pour les industriels du charbon et de l'acier, et elle est canonisée en 1920, c'est-à-dire neuf années avant la signature des accords de Latran entre Mussolini et le pape Pie XI, et presque un demi-millénaire après son décès. Mais ce que beaucoup de, de Français, Françaises ignorent, c'est qu'une fête nationale officielle lui est consacrée depuis maintenant un siècle, tous les deuxièmes dimanches de mai. C'est la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, dont c'est aujourd'hui très exactement le centième anniversaire. Voilà, je tiens à le préciser parce que cette fête nationale professionnelle et militariste est politiquement récupérée pour l'exclusivité médiatique d'un parti fasciste et nationaliste français à la date opportune du 1er mai, afin, selon les déclarations de l'état-major de ce parti, de briser le monopole syndicalo-gauchiste place des pyramides à Paris sous la protection bienveillante de tous les préfets de police et avec une large couverture médiatique, crise sanitaire mondiale ou pas. Alors, le parti national anticapitaliste, le NPA, euh, a fait son agit propre à Montreuil, alors le Parti des Concombres Masqués Solidaires obtiendra un bon retour médiatique sur investissement militant que son état major anticapitaliste espère capitaliser dans les urnes funéraires du système lors des prochaines déchéances électorales si la météo de notre démocratie le permet dans les six prochaines années. Parce qu'il y a Poutou qui a accordé une, une interview pour bien expliquer que les candidats du, du parti national anticapitaliste qui s'étaient présentés pour le premier tour des municipales en mars 2020 comptaient bien jouer leur rôle euh, de parti politique sur les six prochaines années dans notre démocratie. Voilà. Euh, sinon, de manière anecdotique, et avant de passer la parole à notre ami Pierre Merechkovski, euh, tu l'as retrouvé en vidéo sur Messenger euh, oui, mais pour le moment, je vois son plafond. Enfin, il fait... C'est nocturne. Il n'y a pas trop de lumière, mais je pense qu'il ne doit pas être loin. Donc, une, une dernière petite réflexion avant de passer la parole à notre ami Pierre merach euh, Grâce à Jacques Attali et à son nouveau livre, « L'ordre cannibal », nous avons désormais la certitude que l'empathie n'est pas un organe, contrairement au cœur. Voilà. Donc, dans, dans, ce, dans cet ouvrage, M. Jacques Attali nous prévient que le, notre corps est une marchandise. Donc, euh, lorsque je dis que nous sommes dorénavant chinois, c'est exactement ce qui est le cas euh, des, des, des républicains euh, démocratiques chinois qui dont on fait, lorsqu'ils sont opposants, euh, ils sont envoyés en prison. On fait leur groupe tissulaire et quand il y a un riche canadien ou américain qui a besoin d'un rein ou d'un foie, eh bien, il est exécuté. et, et Bon, on attend que l'avion, quand même, du, du, de, de la personne qui a demandé le rein ou le foie arrive. Et une fois qu'il est sur place, la personne est exécutée et l'organe, encore tout chaud, est greffé euh, sur la personne qui l'a acheté entre 100 à 250 000 dollars. Voilà. Donc, nous, on a des réfugiés politiques et on aimerait bien savoir ce que Piotr devient Pierre. À quoi la parole Pierre, Merechkosti, es-tu là Il a été très, très touché par les mots que, que je l'avais lu, le texte, les ordres pour les enseignants dans les écoles, dans les lycées et collèges. Et ça, ça lui est très marqué, peut-être s'il peut commenter sur tout cela, ce serait bien aussi. Mais là, on a du mal à entendre sa voix. Euh, très faiblement. Tout à l'heure, la, la voix était meilleure. Rapproche-toi de ton micro, de ton ordinateur. Pierre euh, Très faiblement. est-ce que tu bien Ah, là, c'est mieux. Là, là tu, tu es plus près du micro, on t'entend mieux. Oui, oui. Boubou. Pierre Boubou, est-ce que tu vas bien voilà. Oui, oui, oui, oui. C est, c est, c est, oui, un, oui, oui, oui. On t'entend. À propos de Pierre, un cassette-formeau et l'élu de la République. « Je n'écris pas sur Piotr P. Je ne parle pas de Piotr P. » 19-02-2020. Bureau de la psychologue, interlocutrice psychologue. Je dis « Je ne veux pas, je ne dois pas, je ne cherche pas, je n'ai jamais voulu tenter de écrire ou de filmer sur Piotr P. »« Pourquoi ?» Je réponds à la question. « Parce qu'il va me retrouver » Puis me tuer si j'écris sur lui. Déjà, elle, l'autre, m'a menacé d'envoyer ses compagnons me tuer et je suis allé voir les Himbars qui m'ont dit Monsieur, pourquoi avez-vous des idées si noires Il ne faut pas avoir des idées si noires. Si vous croyez vraiment que si une femme me demande de vous casser la gueule, je vais aller chez vous vous casser la gueule pour 50 euros et que je vais ainsi risquer d'aller en tôle pour 50 euros, je ne vous connais pas, monsieur. Alors je vais vous dire. Je vous casserai la gueule si vous me donnez de l'argent, mais pas 50 euros, mais beaucoup d'argent. Ou bien si vous avez dit du mal de ma mère, ou bien si vous créez votre business sur mon terrain, la psychologue. Quel est le rapport entre la prison et votre écrit À lui qui n'est pas piotre. Hé, hey, n'oublie pas, toi et moi, nous ne devons pas avoir des idées noires. Tu le sais, le peuple est bon. Beau, même le flic qui éborne les gilets jaunes, il ne le fait pas par haine, mais juste parce que nous l'avons transformé en machine à tuer. En machine, tu comprends Et toi, tu disais avant que tu es un artiste politique, pas un dissident, mais un artiste politique. Alors, pourquoi tu fais ce que tu as fait Pourquoi as-tu oublié Tu veux être sur le devant de la scène médiatique Faire trembler les puissants et les riches au nom de la vérité Il n'y a pas de vérité. Le sait, seule et la vérité est révolutionnaire. C'est Trotsky et crise qui l'a dit. Et c'est lui qui a massacré nos compagnons anarchistes de Renstadt et organisé la famine en Ukraine. Tu te souviens Tu te souviens, Piotr La vérité, seule est révolutionnaire. La vérité, la vérité. Mais quelle vérité? Celle de l'Inquisition? Celle de Piotr Karamazov, celle qui, comme disait le comte Tolstoy, devrait pour notre bonheur nous envoyer en long convoi à la campagne. Pour me donner le goût de la terre, du travail manuel Moi aussi, j'avais honte de donner mon vélo au réparateur de vélo, lorsque les yeux de mon vélo étaient crevés. De quelle vérité parles-tu, Piotr? Alors que c'est Sonia qui a écrit « Répaire ». Sonia, la femme de Tolstoy. Alors pourquoi maintenant, ton seul but consiste à ce que l'on parle de toi, partout, et que tu veux que tu appelles les puissants, et que tu veux que ceux que tu appelles les puissants aient peur de toi comme si tu étais le châtiment ultime. Je ne sais pas de quoi je peux être. Toi, moi, nous, que faire Demain, aujourd'hui, fuir, rester, partir, je ne sais pas. Ne pas donner son nom, ni montrer son visage, jamais, parce qu'il faut nier, extirper, bafouer, rejeter, humilier notre propre amour. Parce qu'au début, c'est trop dur de s'abandonner, confiance, et pourtant, pourtant, ah, tu te dis, je vais aller en prison, vendre ainsi mes écrits et œuvres devenir célèbre. Et toi aussi, Piotr Merejkovski, tu veux te noyer dans la rencontre des célébrités afin d'oublier. Non, Piotr, je ne veux pas devenir célèbre. Ah oui Alors dans ce cas, Pierre Merejkovski, pourquoi es-tu écrit sur moi Pourquoi es-tu en train d'écrire sur moi Pourquoi es-tu en train d'écrire sur moi Question c'est qui, nous C'est qui, nous Nous Nous qui avons transformé le force de l'ordre en machine à tuer. Eh bien... Bravo je, je, je, Nina, tu, tu parlais d'une d'une réaction par rapport à ce que tu lui avais dit euh, bah, écoute, on a lu ensemble effectivement le protocole de, de déconfinement pour l'éducation et euh, c'est vraiment ça ça nous, nous stressait beaucoup perturbé voilà le Ah il y a toute une circulaire tout un texte qui a été fondu par l'éducation nationale oui. et envoyé aux professeurs et, et, et c'est un une, une, euh, une espèce disons, de... Disons que le problème que je vois essentiellement, On ne pas, on n'entend pas bien, oui. Là. On ne t'entend plus, Pierre. Euh, léger. On ne t'entend pas, là. Du tout. C'est bizarre, au début de l'émission on avait un superbe son sur Skype, et là j'ai l'impression qu'on a perdu Pierre en son. C'est-à-dire que de mon côté, je ne l'entends plus du tout. Donc moi, je vais couper mon. Pierre Faut que tu parles plus pr euh, près de ton ordi parce que là on t'entend euh, sur Messenger, mais pas dans l'ordi. Moi, je ne t'entends pas du tout sur Skype. Oui, non, il faut, il faut que... C'est sur Skype le son. Il faut que tu t'adresses à ton ordinateur comme tu étais au début. Sinon, on, on ne t'entend pas du tout. D'accord. Comme tu veux. Oui, coupe-le, oui. Parce que... C'est mieux quand tu l'appelles sur son téléphone. C'est toi qui l'appelais, Marc Oui. Ah oui. Mais à travers Messenger. Allô Oui, on t'entend là. Bon, voilà, donc c'est Messenger qui Voilà, alors je disais que la circulaire, elle était problématique, que j'ai lu chez lui là, parce qu'en fait, essentiellement, on ce que j'ai vu, il est demandé au professeur de justifier le confinement. Mais ça, c'est un problème théorique pour moi. Un professeur n'est ni un médecin, ni un spécialiste de, de la maladie. Il, il n'est pas plus. Hâte de justifier ou de ne pas justifier un protocole médical. Voilà. Je ne comprends pas très bien qu'on demande à un professeur de se substituer à une autorité médicale et, et de, de, de se positionner en disant que le, le, le confinement, que le masque, enfin, etc. sont une bonne chose, d'autant plus que malheureusement, euh, la, la, la, il n'a pas été toujours très clair de ce qu'il fallait faire. Au début, il ne fallait pas porter de masque. Il faut fallu de des masques. Donc voilà, je, je, je, je suis très étonné qu'un professeur doivent en fait euh, reprendre un discours politique, la mise de tutelle. Or, me semble-t-il, l'école, justement, faite pour être laïque, de ne peut pas être aux ordres de pouvoir en place, et d'être neutre. Donc, elle n'a pas à être porte-parole du ministre. Ça, je ne comprends pas. Un enseignant ne peut pas revivre la parole du ministre. de l'éducation nationale, c'est tout à fait objectif. Il parle, il donne son avis, mais il n'y a pas d'envoi Mais les professeurs ont un devoir de neutralité. Justement, ils n'ont pas à, à diffuser la parole du ministre. Ils ont à dire des conseils du ministre, éventuellement, mais ils, ils n'ont pas à diffuser ce que dit le ministre. Voilà, je, je, je pense que c'est un, un abus de pouvoir de, de, de, de, de, des enseignants. Oui. Voilà. Le, ça, le, le, protocole, le protocole nous demande de nous enseignants, nos enseignants à, à, à, à faire des choses qui n'appartiennent pas à l'enseignement. Justement, euh, moi, j'ai, après j'avais lu le protocole, euh, la moitié de demande, la moitié, bon, c'est-à-dire un protocole de, de 70 pages, euh, ce qui nous demande vraiment à ne faire pas notre métier, à n'exercer pas notre métier d'enseignant, mais d'être à la fois euh, les psys à la Françoise d'auto Moi, je ne suis pas entraînée, euh, personne n'a euh, entraîné, tu sais, une, nous enseignons les, les, les matières, les sujets différents, mais, mais ce n'est pas la psychiatrie, c'est pas la psychologie. Euh, déjà, ça me dépasse. Euh... Et, et, et il y a, par exemple, parmi les autres commandes ou les ordres, c'est l'ordre de détecter les, euh, les, les, les élèves qui sont euh, très fragilisés et qui euh, n'agissent pas bien et euh, à les demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelqu'un mort dans leur famille et tout ça. Tout ça, ça, ça moi je, je suis éduquée quand même un petit peu, tout ça ça appartient au travail d'un psychosociologue ou, euh, de, de, ou la sociologie d'enfance ou la psychologie, la pédopsychiatrie. Donc euh, avant de, de, de joindre le collège, peut-être au début de juin, euh, je dois <coughs> m'entraîner avec euh, soit Boris Cyrulnik ou, ou Françoise Dolto ou tout ça, je dois je dois changer le, le, mon enseignement euh, original. Oui, mais c'est... Euh... Excuse-moi, je complète un tout petit peu ce que vous avez ressenti. Bon, moi pas je, je pense que, que la majorité des professeurs, quand ils voient un enfant euh, qui ne va pas bien, bah, naturellement qu'ils vont lui parler, gentiment, enfin, de lui demander de... Parce que là, enfin, est ouais. vrai, être en contact. Il n'y a pas de nécessité d'une un, directive d'un ministre, disons au professeur, écoutez les enfants. Et, mais les professeurs, ils écoutent. Bon, il y a peut-être des abrutis, mais globalement. Non, mais faire une sondage, peu. une enquête, une, une enquête ouais. de, de, de façon, d'une façon de, de, de, de, de, de pédopsychiatre, c'est hum. que je ne me suis pas entraîné. Le genre, il passe 5 ans de. de psychiatrie, de psychologie, d'analyse, 5 ans des études, pour, pour s'entraîner d'être un pédopsychiatre. capable de donner un diagnostic, c'est un professeur qui fait un métier, bien sûr. Un professeur peut être à l'écoute des enfants qui sont dans le malheur, mais le traitement le diagnostic est le moment qui a raison c'est un pédopsychiatre en particulier dans ce métier, bien sûr. Moi, je pense qu'on est dans la même configuration, c'est-à-dire que, effectivement, les, les, les professeurs n'ont pas la formation, euh, ni les compétences euh, pour cet accompagnement euh, euh, quasiment, euh, effectivement, euh, pédopsychologique ou, euh, Ni, ni le sais, rôle, hein, Roger, hein, ça n'est pas du tout leur rôle. C'est pas leur rôle, mais, mais, mais c'est de toute façon, quand on voit qu on a, que la, la, cette crise sanitaire, elle est gérée, entre guillemets, localement, c'est-à-dire par État-nation, en France par un spécialiste de l'optimisation fiscale et par un transfuge d'Areva. Et donc, c'est tout naturel que ces deux oiseaux, il leur semble naturel qu'eux, ayant pris euh, des responsabilités de vie et de mort, notamment en ce qui concerne le Rivotril, euh, avec une circulaire pour euh, l'injecter dans les EHPAD, euh, donc, euh, eh bien, ils euh, estiment que, qui peuvent passer la patate chaude comme ça aux professeurs en leur disant euh, euh, gérer, mais surtout faites en sorte ouais. que ça ne coûte rien. Enfin, enfin, enfin, ça, ça, ça, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais d'une manière globale, je, je pense que je ne vois pas l'utilité en fait, qu'il y ait un ministre qui donne des directives à des professeurs. C'est un système dépassé, euh, nous, régions bien, le voilà, euh, l'existence de l'Union Soviétique, ou le parti, ou l'organisation anarchiste, pendant les temps qui viennent, donnerait des directives aux professeurs, je pense que tout le monde à se voir. Euh, je pense qu'en tête, dans une école, qu'elle soit, il faudrait créer euh, des rencontres entre les professeurs, les élèves et les parents, et que tout le monde soit plus ou moins sur un pied d'égalité, et qu'on qu réfléchisse ensemble à ce qu'on ferait, et que les décisions ne se prises que par consensus. Voilà, les directives, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient, à mon sens, hein, qu'elles soient d'un ministre, d'un bret ou même d'un anarchiste, même, si ça grâce à sa sympathie, le semble à contre-sens, quoi. Il n'y a, a pas à dire aux gens ce qu'il faut faire. Il n'y a pas à dire aux gens ce qu'il faut faire, jamais. Quand on dit à quelqu'un ce qu'il faut faire, on est déjà dans, dans le... On a déjà un petit dans je pense. Et il faut susciter, à mon avis, des espaces de parole, et il y a des goûts, dans les écoles, où encore une fois, seront réunis bah, ceux qui ont envie de parler, soit Pascal, si c'est possible. Si les gens pleurent, bah, ils ne viennent pas, c'est Pascal. Si ceux qui n'ont pas pleurent, bah, ils viennent en physique, enfin, chacun peut y croire en devoir faire et que c'est cette assemblée permanente de profs, euh, d'élèves et, et de parents d'élèves, qui disent bah, qu'est-ce qu'on qu fait comment on gère la crise euh, actuelle. Voilà. Mais que les directives de à où ou, ou les manifestes, ou les écrits, dit en joignant aux gens ce qu'ils doivent faire. Je répète, pour moi, c'est l'empêchant du Voilà. Surtout si les gens ont de bonnes euh, des intentions au départ. Alors, je conclurai jusqu'à ce qu'il même si c'est un peu brineux, le personnage d'Algosha dans le Parc de qui est le plus paisible et que le plus bon en quelque sorte, qui essaye de... que tout le monde s'aime autour de lui, dans la suite, avait est de d'essayer ce de, qui de décrire, d'être un commissaire politique. Voilà. Et ça, euh, merci, Pierre. On a une, une remarque de Fabrice David qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Roger, tu reprends ou Il ajoute même qu'il n'y a plus de comité central. C'est peut-être une petite remarque pour toi, Pierre. Je ne sais pas si tu peux réagir à ça. D'accord. Ben Écoute, euh, Re... Roger, je ne sais pas où tu en es. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro, donc vous ne m'entendiez pas. Ce que, ce, que je, ce que je pense par rapport à, à la réflexion, que ce soit de Fabrice David, par rapport aux propos de Pierre, c'est que euh, les, moi, au-delà du fait qu'on n'a pas à obéir euh, à quelques directives venant de qui que ce soit, parce que euh, effectivement, euh, le, le principe même euh, de la responsabilité, ce n'est pas de suivre des directives ou des ordres, c'est de, de comprendre comment on peut soi-même se déterminer et faire des choix. Et donc, si on passe notre vie à avoir euh, des déquilles et des personnes qui nous disent ce que l'on doit faire, ce que l'on doit penser, on, on perd progressivement cette capacité euh, d'autodétermination individuelle. Mais c'est valable aussi pour euh, des communautés humaines entières. Euh, Aujourd'hui, la, la, le, la chose la plus grave, c'est pas tant les gens qui nous voudraient du mal que les gens qui veulent notre bien. Et ça, c'est mon moyen de rebondir sur ce que vient de dire Pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'entends beaucoup de conneries euh, par rapport à la fondation euh, Bill et Melinda uh, Gates. Euh, donc des, des gens, euh, voilà, des, des plutocrates euh, qui font la charité comme ça s'est toujours fait. Euh, qui effectivement semblent être responsables, parce qu'il bah, y a un conflit d'intérêts, mélange de genres. Donc euh, effectivement, ils envoient des équipes euh, médicales faire des vaccinations de masse euh, dans des pays, que ce soit en Afrique ou en Inde. Et il semblerait bien qu'actuellement, effectivement, il y ait une procédure euh, de, des autorités indiennes envers la fondation Bill et Bill Gates, parce qu'ils auraient provoqué... Euh, des, des infirmités et, et des morts euh, chez des personnes euh, qui auraient été vaccinées, euh, je dirais, sans avoir été réellement averties de ce qu'on qu leur injectait. Donc effectivement, mais, mais par contre, euh, euh, quand j'entends, je, je, quand je, quand ou quand je lis des propos comme quoi euh, la fondation euh, Bill Gates serait à l'instigation des pandémies, euh, et que, et que ce, ce type serait une, une espèce de, de, de, de, de crapule malfaisante qui préméditerait la mort des Africains ou des Indiens. Non, moi je, je, je, je pense euh, réellement que tous ces gens-là, ils font de l'optimisation fiscale. Quand tu es très riche, pourquoi est-ce que tu crées une fondation Pourquoi est-ce que ces gens achètent autant d'art contemporain ou de tableaux, ou pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans des, dans, des, dans des fondations caritatives comme Nicolas Hulot, il y a la fondation Nicolas Hulot, c'est que c'est de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que tout ça va échapper à une fiscalité, va être défiscalisé, et donc c'est pour eux le moyen de continuer à capitaliser en se donnant des dehors de de, de, de philanthropes voilà et donc c est, c est, ce sont ces gens là les plus dangereux ce sont les gens qui veulent notre bien parce que le bien que l'on veut faire avec de l'argent se transforme toujours en mal parce qu'on ne peut pas guérir avec de l'argent les maux que provoque l'argent et donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui, ces gens là sont des technophiles aussi donc ils estiment que les problèmes que pose la science vont être résolus par la technologie, Eh bien non a chaque fois que la science euh, ou la technologie pose, impre, euh, pose, apporte une nouvelle solution, elle apporte avec au moins dix nouveaux problèmes. Et donc c'est une course sans fin où les conditions euh, humaines vont en se dégradant et l'homme lui-même est, est de plus en plus impuissant parce que le monde devient de plus en plus complexe. Regarde par exemple ce soir nos problèmes d'audio, de vidéo, de trucs comme ça. Si on était réunis autour d'une table avec une simple caméra, on n'aurait pas tous ces problèmes de communication. Donc on va dire que c'est un plus quand même dans le cadre du confinement de pouvoir se parler comme si on était ensemble. Mais qu'est-ce que ça fait aussi À la limite, ça nous permet d'accepter quelque chose de complètement inacceptable qui est la, le rendre des libertés fondamentales conditionnelles. Et donc à partir du moment où une liberté devient conditionnelle, elle n'est plus liberté. Et ça, c'est le vrai fond du problème. C'est-à-dire que quand je parlais de ces passeports intérieurs, pour, pour reprendre ce qui se pratiquait dans les ex-républiques socialistes soviétiques, où on, on était obligé de montrer son passeport intérieur pour changer de région, pour changer de ville, et un commissaire politique pouvait nous, nous demander de justifier notre déplacement, eh bien aujourd'hui, je crois que de la même manière que toutes les lois sur l'état d'urgence sont passées dans la loi, c'est-à-dire que le caractère exceptionnel de l'état de notre urgence, et c'est pour ça que c'est bien que Pierre soit là, et, et il est passé dans la loi. C'est-à-dire que maintenant, euh, écouter des conversations téléphoniques ou perquisitionner chez les gens, avant, il fallait qu'un juge euh, justifie euh, ce genre de choses. Mais on l'a bien vu avec des syndicalistes, la police est arrivée chez eux, euh, Potron minet et a renversé tout ce qu'il y avait dans la maison sans avoir à justifier quoi que ce soit, euh, euh, et après les gens sont emmenés en garde à vue, et en garde à vue maintenant, pour jusqu'à trois jours, jusqu'à trois jours, et pendant cette garde à vue, tu es torturé dans le sens que si tu demandes à faire pipi et qu'il n'y a qu'un fonctionnaire, le fonctionnaire te dit qu'il est tout seul et qu'il ne peut pas t'emmener pisser, donc tu n'as plus qu'à te pisser dessus, donc c'est ça, la réalité elle est là, et quand on voit qu'à l'intérieur de ces systèmes, il y a des gens qui se présentent comme étant des intellectuels, des contestataires ou des gens d'opposition, euh, et que ces gens-là disent que dans le cadre de leur collaboration au sein des institutions, ils font leur travail, alors qu'ils savent très bien que si aujourd'hui, tous les élus, tous les élus qui se prétendent d'opposition, par rapport à ces conditions inacceptables, notamment ce permis des 100 km, qui n'a aucune justification sanitaire, eh bien, s'ils disaient, on démissionne tous, maires, conseillers régionaux, sénateurs, députés, députés européens, on démissionne tous de nos mandats. Il faut un certain courage politique. Mais obligatoirement, la, la crise institutionnelle qui s'ensuivrait obligerait à trouver des solutions rapides. Et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'en en fin de compte, le système leur convient. Et comme le dit souvent Pierre Merechkovski, ce qu'ils veulent, c'est le changement dans la continuité. Eux, ce qu'ils veulent un jour, c'est pouvoir utiliser le 49-3. Eux, ce qu'ils veulent un jour, c'est pouvoir aller perquisitionner chez, chez leurs opposants. Roger, à propos d'optimisation, euh, tu vas régulièrement euh, en Suisse... Euh, tu nous dis euh, souvent c'est pour planquer euh, tes lingots, mais tu reviens toujours avec, tu ne les places pas tes lingots en Suisse Tu sais que moi je suis un profiteur du RSA, comme Pierre Méraschkovski, donc je, je suis un, un, un parasite de, de la société, euh, je, je, je ne le fais pas par choix, c'est-à-dire qu'on m'a supprimé euh, l'accès euh, à, à mon métier, parce que j'estimais avoir un droit de regard... Euh, sur le contenu de ce que je montais. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un technicien euh, à qui on dit euh, fais ceci, je me pose la question de la finalité de ce que je fais. Et quand je m'aperçois que je suis obligé de bidonner un reportage, euh, de mentir ou, ou de faire avaler des couleurs, eh bien je dis non, je dis stop. Effectivement, quand mes enfants ont été suffisamment grands, euh, des, des choses que je faisais réellement à contre-coeur et je dirais sous la contrainte euh, matérielle euh, de, de, de, de donner à manger à mes enfants de payer un loyer et tout ça dès que j'ai pu me soustraire à ça, et eh bien euh, je, je l'ai fait j'ai dit carrément que je ne ferais pas telle ou telle chose et à partir de là bah, on m'a supprimé mes clients on, on m'a pu euh, réembaucher alors que euh, toutes les personnes qui ont professionnellement travailler avec moi ont toujours été obligés de reconnaître de mes grandes compétences malgré effectivement mes très mauvaises qualités humaines parce que je suis réellement une putain de tête de con et je suis quelqu'un d'extrêmement têtu et quand j'ai une idée dans la tête je n'ai pas ailleurs mais ce, ce, ce caractère de merde je trouve que c'est une excellente chose parce que dans ce monde qui t'oblige sans arrêt à courber les chines moi je disais souvent désolé mes vertèbres sont soudées à la naissance, la courbette je ne connais pas, je ne connais pas, c'est des choses que je ne peux pas faire, tu vois, je ne peux pas faire, c'est physiologique, c'est-à-dire que moi je suis anarchiste de naissance, euh, je, je peux même t'expliquer une anecdote, moi, je, ben, voilà, bon, euh, euh, une éducation où parfois il ben, y avait le, les, les coups de badine, ben, à 7 ans, euh, je prends la badine, et je roue de coup mon père avec la baline, je ne me contente pas de prendre la baline, je lui fais ce qu'il me fait. Voilà. Et, et ma mère paniquait euh, de, de voir son fils de 7 ans en train de battre son père à, à une de banine. Voilà. Mais c'est ça. La, la, la réalité, tu sais, Voltaire, ça ne fait pas Voltaire. Voltaire, c'est la contraction de volontaire. Et un jour, pour montrer sa volonté, il a posé sa main sur... Euh, sur la gazinière, la, la viande a commencé à grésiller, voilà, et je crois que c'est sa mère qui lui a retiré la main, et depuis elle l'avait appelé volontaire, le volontaire c'était aussi un, un putain de caractère de cochon, et effectivement, j'ai peu d'affinité avec Voltaire, mais la dernière fois on a eu une discussion très intéressante, où Marc est intervenu, euh, par rapport à, au tremblement de terre de Lisbonne, et effectivement, au moment du transport, du tremblement de terre de Lisbonne, Voltaire a rebondi pour écrire un fameux texte où euh, il se permettait, à juste titre, de pourfendre le clergé qui, à chaque fois qu'il y avait une catastrophe, disait :« Bah oui, c'est que le peuple portugais avait du bien péché contre Dieu pour que Dieu euh, décide de détruire la ville de Lisbonne. » Voilà. Et, de, et donc c'était un moyen. Effectivement, c'est le siècle des Lumières, c'est-à-dire que mais l'erreur que fait l'homme. L'erreur actuelle que fait l'homme, enfin actuelle, de ces 200 dernières années, ou de ces 300 dernières années, c'est que l'homme a quitté le monde antique euh, avec toutes ses lourdeurs, ses clergés, ses superstitions, euh, mais il est rentré dans les lumières à reculons. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il se casse souvent la gueule, parce que euh, les yeux, ils, elles sont devant, ils ne sont pas derrière la tête. Hein. Et donc on avance à reculons dans la lumière... Et on se casse la gueule, on se dit merde, pourquoi je me casse la gueule Parce que je dis, il faut faire demi-tour. Quand on fera demi-tour, on verra où on va. Voilà. Et là, actuellement, eh bien, on a des abrutis euh, comme Nicolas Hulot qui publient, euh, publie, le temps est venu, le temps est venu de se renifler le cul, le temps est venu c'est d'un ridicule euh, total, euh, on dirait une espèce de catéchisme, euh, mais sans Dieu, c'est-à-dire le, le, le Dieu, ce serait Gaïa, la nature, alors le temps est venu euh, de, de, de, de, courir tout nu, de courir tout nu dans l'herbe alors sans tenir compte qu'effectivement bah, l'herbe elle est salement contaminée, hein, notamment en Biélorussie je vous défends d'aller courir tout nu dans la région de Kiev hein. c'est un peu du suicide, mais bon la, la réalité elle est là, c'est que des, des journaux des, des, de, de, de, de, qui, qui se diffusent, et même c'est repris par des gens, tu sais, les conférences je sais plus quoi, machin truc euh, j'ai torché une réponse parce que j'ai trouvé ça tellement, tellement neuneux, tellement cucu, et, et, et tellement tellement en dessous de tout. C'est-à-dire qu'actuellement, cette confusion générale, elle est générée par le système, mais ce n'est pas parce que le système est machiavélique, c'est parce que le système, il, il, il, comme dit Pierre Souvent, il est dans un vieux logiciel, lui aussi marche à reculons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui marchons à reculons, le système marche à reculons, tout le monde marche à reculons. Et il n'y a, a que le type qui s'est retourné, qui se dit, mais il mais, mais y a un trou là-bas, -là. ils vont tous tomber dans le trou, et qu'il le fasse en chantant. Moi, moi, à la limite, ça, ça me réjouit. Moi, comme Pierre, j'ai décidé de me mettre au bord du fleuve et de regarder tous les gens qui sont entraînés par le courant. Et effectivement, Piotr, le texte que nous a dit Pierre sur Piotr, c'est ça. Moi, ce Piotr, j'ai de la compassion pour lui. J'ai beaucoup de compassion pour ce type parce que réellement, euh, euh, et oui, il a fait des choses courageuses et intéressantes dans, dans sa vie, mais maintenant, de, depuis qu'il est en France, ben, il a des mauvaises fréquentations. C'est un petit peu comme, euh, comme Emmanuel Macron... Euh, il n'aurait pas toutes ces mauvaises fréquentations. Je pense qu'on arrivera à en faire quelque chose. Mais, mais quand tu fréquentes des voyous, bah, tu deviens un voyou. C'est obligatoire. C'est humain. Qu'en penses-tu, Nina euh, Oui, euh, j'ai des gens qui me fréquentent, voilà. Et je je n'ai pas honte que je sois un voyou, voilà. J'espère que je vais... Sortir de tous mes tribunaux administratifs, caractérisé comme une fraudeuse et un broyeux. ah Oui, mais, mais je vais te, te dire, tu sais que, que quand, quand Bernard Tapie euh, euh, euh, fraude des centaines de millions d'euros avec la complicité de, de, la, de la directrice du Fonds monétaire international, mais, mais là, ce n'est pas, pas de la de la, la, la voyou D'ailleurs, je, je serais content de savoir comment Nanar s'en sort du Covid-19. Hein. Est-ce qu'il a fait comme les ministres de, de, de, de la bande Opticron qui sont partis voir euh, Didier Raoult pour euh, se faire traiter à la chloroquine et à l'azithromycine Parce mm -hmm. qu'il faut bien voir que il y a carrément maintenant, on est arrivé dans un monde différentiel. C'est-à-dire carrément, c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils peuvent se permettre de se déplacer sans masque et puis sans, sans raison urgente, euh, comme, comme, euh, comme la Blondasse, là, place des pyramides là, pour le 1er mai. Euh, cest à que moi, euh, ce que je trouve faramineux, c'est ce double traitement. C'est-à-dire que j'ai vu les photos, il y, y a des caméras, des appareils photos, euh, le perchemin, les trucs, et t'as deux glandus avec leurs masques de, devant cette, cette cradin gris de, de statue équestre dorée que, que même dans un film où tu voudrais porter en, en ridicule euh, le militarisme, tu ne ferais pas mieux. Euh, ça me fait penser au, au dernier film de, de comment est-ce qu'il s'appelle, ce, ce, ré, ce réalisateur qui aimait bien tripoter les jeunes femmes, là euh, euh, bah, il a fait un film alors, sur euh, l'affaire Dreyfus. Alors dans l'affaire alors Dreyfus, ce film, c'est une suite d'images d'Épinal. Euh, une suite d'image d'Épinal, c'est un hommage à l'armée. un hommage à l'armée. Alors euh, Dreyfus est un bon militaire. Alors il est combattu par des mauvais militaires, mais à la fin c'est les bons militaires qui gagnent. Euh, euh, comment il s'appelle déjà ce réalisateur? Euh, euh, euh, réalisateur de merde là. Roger, euh... Roger, justement, oui. je voudrais intervenir, parce que l'autre fois, tu sais, quand on faisait notre mise au point euh, tous les trois, euh, on a eu une réflexion dont tu as parlé euh, juste avant, et c'était à propos du tremblement de terre qui avait eu lieu le 1er novembre 1755 à Lisbonne, et puis tu nous disais que Voltaire avait réagi contre le clergé, parce que justement, le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, c'était pour oui. montrer pour montrer quelque part qu'il y avait une incohérence vis-à-vis euh, -vis, euh, du système de notre société, des États, à toujours, à toujours vouloir nous guider à travers les religions, à nous filer des modèles d'instruction, etc., euh, comme, euh, comme tout à l'heure pour euh, les professeurs enfin, les instituteurs au sein des écoles, de leur donner la marche à, la, la marche à suivre, alors qu'ils sont dans la transmission du savoir. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire avec le public, notamment euh, les élèves qu'ils ont, euh, s'ils sont, sont choqués par rapport à tout. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont suffisamment autonomes pour savoir ce qu'ils ont à faire avec les gens qui sont autour, autour d'eux. Et là, je vais faire un plan justement sur euh, une photo que Fabrice David nous a envoyée euh, à travers le fil de Facebook. Alors, il nous dit en anglais, je vais lire son post, « The time has come together to lay the foundation stone of a new world ». Est-ce que si tu as besoin que je traduise, Roger, tu peux me le dire Non, non, non. C'est exactement ce que je disais. Le temps est venu. C'est l'affiche des présidentielles de Jean Lassalle, tu vois. C'est l'extrême droite mondiale. C'est la stupidité. C'est le fascisme mondialisé. Non, a pas de. Le vrai problème, tu sais, c'est comme tu l'as dit pour le tremblement de terre. C'est tous ces connards qui veulent donner une signification à quelque chose qui est absurde. Exactement. — Et ce qu'on disait aussi, Roger, ce qu'on qu disait aussi et qui est relativement important à, à, à mon sens, c'est qu'on on parlait de catastrophes et que pour moi, les catastrophes étaient intrinsèques à l'humanité. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on en vit une qui n'est euh, pas une catastrophe au sens naturel du terme, mais il en sortira quelque chose de forcément plus fort par la suite. Mais ce qu'on aimerait tous... Et y compris toi, c'est qu'on se réveille ensemble pour leur foutre un gros coup de pied au cul à tous ces États, à tous ces gouvernements, à toutes ces républiques dont on ne veut plus. Parce que je me souviens bien que tu avais dit au début du, de, de notre émission qu'on faisait tous partie de la même planète quand tu parlais d'André. Et effectivement... On, on, on est emprisonné par ces États à travers les frontières pour nous dire que oui, ici, vous êtes en France, mais la France, c'est du vol. La Terre ne leur appartient pas. Voilà. Mais la Terre n'appartient à personne. Exactement. Et, et, et certainement pas à l'humanité. C'est-à-dire que nous, on est, on, on, est, on est là en tant que communauté depuis à peine 7 millions d'années. Donc, à peine la, fin. donc la, la réalité, ce sont les gens qui veulent donner du sens. Euh, c'est par exemple l'autre la première dame française, là. La femme à Macron qui, au moment de l'incendie de, de, de Notre-Dame, dit c'est un signe de Dieu. Ça, ça, ça, vraiment, c'est de la stupidité. C'est-à-dire que tu la propulses 500 ans en arrière, elle est couleur locale. Hein. Complètement. La petite, la petite cornette, les trucs. Tu vois, que ces gens-là, c'est des abrutis, quoi. Ils sont anachroniques, quoi. C'est-à-dire qu'elle sort du Moyen-Âge, la, la vieille. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire qu'elle, c'est le changement de logiciel. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un logiciel. Hein. Par contre... Puis, voudrais ajouter quelque chose quand même il y a un grand espoir euh, pour, euh, pour le changement des choses mmh. car euh, depuis trois jours je rencontre ou je parle avec les gens qui sont loin loin d'être euh, des anarchistes ou je ne sais pas euh, inclinés peut-être vers le centre ou le droit et qui, qui sont changés le discours complètement et ils parlent plus fort que en génie en même temps, avec une voix plus rébelle, plus forte et euh, plus anarchiste. J'étais complètement abasourdi, étonné. Oui, mais tu sais pourquoi C'est la même chose actuellement. Tu as un type qui ose se, se dire gilet jaune, qui était candidat aux dernières élections européennes, alors que ben oui, comment dire, les gilets jaunes, ils ont dit boycottons les élections, ils n'ont franchement pas tort. Parce que ces putains d'Union Européenne, on l'a refusé par référendum le 29 mai 2005. C'est pas pour qu'un connard qui se dit euh, gilet jaune euh, soit candidat. Et donc comme il était boulé en tant que candidat, là il appelle le 11, donc demain, euh, alors avec des généraux, avec un carteron de généraux, à faire la révolution. Enfin, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des appels d'abrutis qui disent sortez dans la rue, Sortez les cocktails Molotov, on va les mettre dehors. C'est quoi leur programme C'est de foutre le feu, c'est la guerre civile. Moi, c'est pareil, Emmanuel Todd, ce mec-là, il, il est rien du tout. C'est-à-dire qu'il veut envoyer Macron en prison. Mais qu que j'en ai en foutre que Macron est en prison — Roger, justement, j'ai encore un, un petit truc à dire parce qu'on en a parlé la semaine dernière par rapport à nos rassemblements, etc. Euh, moi, je suis agent SNCF. Donc on fait rouler des trains. Hein, je suis dans le ferroviaire. Et justement, on attend plus ou moins la reprise d'activité pour retourner euh, en service. Euh, moi, je travaille sur la gare Saint-Lazare. Et justement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, de refuser euh, le déconfinement et de rester chez nous, euh, à continuer à travailler à distance, puisque nous avons les moyens de le faire. Voilà. Oui, et puis surtout, dans, dans ton cas, comme, comme tu n'es pas conducteur de train, et que les trains ne sont pas encore remotivés, parce que c'est ce que veut faire la direction, euh, la, la, réalité, elle, elle, elle, elle, la réalité, en fin de compte... Ils la connaissent bien, ils la planifient. Et elle est extrêmement malhonnête. Et cette alors, à, alors à propos de ce que tu dis... Ils entretiennent la confusion. Roger, à propos de ce que tu dis euh, au niveau du ferroviaire, il y a déjà un projet qui est en cours d'automatiser toutes les lignes de RER à travers l'Île-de-France euh, pour faire un petit peu euh, ce qui a été fait euh, euh, sur la ligne 14. Oui, bien sûr, mais c'est là pour toutes les lignes de métro, pour toutes les lignes de, de RER, et après, ça va être valable pour les trains euh, aussi... Euh, à et grande vitesse. ...et, et, et, et, et intercité, pour les TGT. La, la, la, la faisabilité de toutes ces choses-là, justement, est directement liée. C'est-à-dire qu'après euh, l'automatisation des productions, maintenant, on va arriver aux robots autonomes, et donc, effectivement, euh, se pose le problème de gens qui vont devenir jetables. Et aujourd'hui on te dit, le problème, les masques, il y a une augmentation de 1000% par rapport au prix qu'ils avaient avant la crise. Mais ce n'est pas, pas un problème. Le problème, c'est qu'on nous propose des masques jetables. Ça, c'est le vrai fond du problème. Parce que là, il n'y a pas de changement de paradigme. C'est-à-dire que le masque jetable, c'est la société de consommation, c'est je te prends, je te jette, et, aussi, et à aucun moment, on se pose la question. Ah ben oui, une famille avec deux gamins, les deux mmh. travaillent, les gamins vont à l'école, combien de masques il leur faut par jour Mais alors à presque un euro le masque, ils font comment les gens ça va, ça va être pire qu'un de, qu deuxième loyer. Donc, il y a cette incohérence interne, et surtout le fait qu'à aucun moment, euh, les, les gens ne disent ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que ce virus, effectivement, quand les températures augmentent, sa, sa mortalité baisse, mais elle, elle, elle, ne, elle ne devient pas euh, négative. Et donc, c'est n'est pas comme la grippe, où tu as un grand pic saisonnier, et puis après, tu as des périodes où tu n'as pas, quasiment pas de grippe. Là, j'ai bien l'impression, hein, je ne suis pas virologue, mais j'ai bien l'impression... Il va que falloir qu'on qu apprenne à vivre avec, comme avec je le pas, sida. Voilà, vivre, vivre avec. Et le vivre avec, euh, c'est un peu comme le vivre ensemble. Quand on voit comment est géré le vivre ensemble, euh, euh, euh, tout du moins dans, dans cette zone de territoire où je suis né, et où je, où je vis, où je suis résident, eh bien, euh, je dirais, oui, j'ai la chance de ne pas être noir euh, et de ne pas être une femme. Parce que si j'étais une femme noire, euh, eh bien, j'aurais beaucoup de problèmes dans, dans l'existence qu'en étant un homme blanc, je n'ai pas. Et donc, si constitutionnellement, nous sommes tous égaux, il semblerait que dans ce système, il y a des gens qui seraient plus égaux que les autres. Et c'est vrai que, comme le disait Coluche, euh, il disait euh, « le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme », et le syndicalisme, c'est l'inverse. Et eh bien, je pense qu'on arrive un petit peu dans cette situation où on s'aperçoit qu'il y a des avions d'affaires qui se dépassent dans le ciel de, de France. Donc, il y a des gens qui prennent leur falcon. Hein. Euh, je ne sais pas si pour aller chercher le pain, je m'en fous. Et disons, coup, je... il semblerait qu'il y ait des gens qui ont une liberté de déplacement qui dépasse très largement les 100 km hein, et qu'ils l'ont parce qu'ils ont les moyens financiers d'avoir un avion. Tout à fait. Et... Et point barre. Et donc, c'est l'argent qui rend libre. Donc, autant le marquer sur le fronton des, des mairies. Euh, euh, liberté, égalité, fraternité entre les riches. Voilà. C'est-à-dire que les riches, ils sont extrêmement fraternels entre eux. Moi, j'ai jamais vu euh, euh, Emmanuel Macron euh, mettre un coup pied dans les couilles à Mohamed Ben Salman ou euh, quoi, un truc comme ça. Quoi. Non, non. ils se, il se passe le cas. Ils sont... Ils sont sympas entre eux, ils rigolent ensemble. J'ai même vu Poutine rigoler avec MBS. Enfin, c'est des gens qui ont l'air de bonne compagnie, c'est des rigolos. Hein. C est, c est, c est... Je te rejoins tout à fait, euh, Roger. On est dans un système qui n'est pas du tout équitable. Donc c'est vrai, effectivement, de rappeler la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Ça ne concerne pas euh, toute, la, toute la population. Et même la fraternité chez des gens qui sont des syndicalistes, et qui sont proches justement du, du parti nationaliste anticapitaliste, et du syndicat solidaire, eh bien, ces gens-là font partie d'États-majors et euh, ils ne sont pas aperçus que les intérêts des partis politiques et des États-majors n'en eh étaient pas les intérêts des citoyens ou des travailleurs. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que euh, les États-majors, les comités centraux, comme le dit Pierre, effectivement, c'est ça qu'il faut fustiger. Et moi, quand je dis des choses, je ne dis pas pensez comme moi ou faites comme moi, je dis moi, je vais faire ça. C'est-à-dire que moi, je vais faire en sorte. Que dans la mesure du possible de ne plus rien acheter qui vient de Chine, voilà, j'y mets un point d'honneur, non pas parce que la, la Chine euh, est un état-nation beaucoup plus diabolique que les autres, mais c'est que c'est l'État-nation qui actuellement est le plus puissant, et comme on vit dans un monde où la loi, c'est la loi du plus fort, eh bien c'est lui qui détermine notre avenir, et c'est pour ça uniquement. Et donc, moi, j'ai beaucoup de compassion pour tous les Chinois qui sont obligés de vivre en Chine, voilà. Parce qu'actuellement, oui, notre situation de petits Français, les deux fesses dans le coton, elle est encore beaucoup plus agréable que celle, à mon avis, de la personne qui vit... Euh, euh, à Pékin, à Beijing ou ailleurs voilà donc, le mot de la fin est... Roger parce qu'on est... On a dépassé 21h30 oui mais c'est pas grave, la déconfiture effectivement un, ne pas écouter les collapsologues qui hier te disaient que t'avais pu à te suicider et qui aujourd'hui te disent le temps est venu de t'embrasser sur le cul donc déjà ces gens là qui continuent leur truc ils, ils, vont, ils espèrent le deuxième tour des municipales en juillet ou en septembre j'en ai un à battre, je m'en bats les couilles et après, les autres qui continuent à nous tordre le coup avec, en installant la, la 5G et en vo, volant nos cotisations sociales. Ça, ça non plus, on ne va pas l'accepter. Mais ce n'est pas avec comme programme macro-démission, macro-destitution, où, euh, où on va mettre le feu, qu'on va changer quoi que ce soit. Parce que le paradigme de, des sociétés hiérarchiques, c'est la violence et c'est le combat des chefs permanents. Et moi, j'en ai rien à foutre des combats des chefs. Merci Nina Merci, merci, Jean -Pierre. À, merci Pierre. Merci, Roger. Voilà, merci. Et ben, euh, à la semaine prochaine. Euh, et je, je, je ne sais pas encore, mais je sais que, à, avec, comme on est dans la zone rouge, je sais que nous allons être encore au moins jusqu'en juin à faire nos émissions le tous les tous les dimanches. Salut à tous les trois et à, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. salut, salut ciao.